Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite, qui tire pas bon, sur le rush. Ah. Eh hey, putain, mais ils tirent, ils sont taux, quoi. Mike, Mike, c'est France C'est tout pas le bon cortège